I'm sorry. Je crois que le soir pour maquiller. mais de de l'émission, tout ça, c'est vrai technique comme il y a aussi la volonté de mais bon, voilà, donc tout ça a toujours est fort, tout programmer en tout cas, émission, comme il y à 20h tous les mercredis, donc voilà, donc rendez-vous la biseau avec mon frère Kachicha à partir allemand, bon d'abord, frère Kachicha. Bon, frère, bon, bon, Message, un suis vision et mission nous avons pas à Donc du fait que la e mission, qui est ça fait que nous contribuons nous nous sommes là pour répondre vos questions et Merci. <laughs> Merci Frère Kachicha, donc le thème est à émission de sur le ministère donc il y a femme, femme, pasteur, est-ce que moi si à qui côté, moi quoi, ça croise à la pasteur, je crois qu'elle a dit thème beaucoup. Oyo, batwa lobe mingi en tout cas le sujet Oyo, y a femme pasteur. Est-ce que moi ça devant Est-ce que moi ça a Et nous toujours la carte ma la Bible. Bah si, bah, je justifiera encore la carte Bible. Nous avec le frère Kachicha? So qui Oyo? Euh, frère Gachicha, par rapport à point de vue, il y a enrolled, la mission de peu bon. un de qui, moi, effectivement, pasteur, y a émission de à la, de .…)Sí� yes <Europe>.... <outzers> bon. la, la prière bon. <makes> oui. a il de qui est y a Ce il y a de l'eau. Ce qui est battant, il y a un peu de l'eau. Ce qui est battant, il y a un de donc, n d valeur, d dans l'émission. Mais je pense que nous avons dit que nous avons de que nous avons dit que nous avons dit que nous que nous avons dit de que nous avons dit que nous que nous avons dit de nous avons dit que nous avons dit que nous que que ah mais la marmanda mais comme la c'est vrai, c'est vrai, on peut pas changer de vérité parce que... ...il y a donc la vérité. Amen. Amen, donc de euh, tout, tout, toute façon, il mm. est, est chaud à Ceux so qui que mm. Il faudrait que, y a qui mettre il y a vérité, comme toi disciple ça a a vérité mais il mm. y a façon des gens qui nous suivent qui pensent aussi peut-être que frère à a, a terme oh, na souka, na onde, toi, mm. ba, puisque des sœurs qui mm. nous toi, suivent au oh, bazako aspirer na, na, na, na, na ba ministère ne ba juger d'après c'est ça <coughs> mm. Amen. Alors, frère Kachicha, tout le prier na la une émission qui est frère Merci, frère li, au PSI, Makassi, au PSI, il y a a un il y a un peu Ko bouger, même pas que le parce que nous avons tout problème, tou, ba, même quand même pas réfléchir, mais nous réellement des conditions favorables pour favorable papa, puisque nous partout dans le monde, en fait, toutes nations, mes disciples. Dis <smake> tout ça, disciples, c'est par ta parole, c'est par ton évangile. yango na un internet d'internet, papa, tu as des que senga nous ont touché, nous avons des choses afin nous nous avons quelque chose beaucoup d'ailleurs, Sunga bisso, pe Sunga peut réellement, cohésion pe technique, où que afin que tout ça soit sans faille et puis vous avez sous de Papa, na baby dit si, que satana, avez dit que vous yo, dit que vous avez a que vous avez dit que Il avez dit que vous avez dit que vous avez dit que ya avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous après avoir une mission au papa, nous avons la commission pour nous Amen. Amen, amen, amen, amen. Voilà, merci en tout cas pour la prière. Frère Kachicha, je directement la thème de la mission la Il y a ministère de la femme, femme pasteur. pasteur, tout tout monde a bango et la la commission tout moi pasteur la pasteur je également défendre tes que moi aussi, à qui je peux révéler, par exemple, comment je suis pasteur. Alors, je vais vous dire, quand de l'eau est-ce que, bibliquement parlant, moi aussi, à qui côté Alors, il faut je cherche. Je vais vous je la je je voilà, point de vue Nangaï <coughs> est que est que joue un rôle y a Mingité puisque vous en êtes point de vue à la Bible, hein? puisque point voilà. de vue Nangaï <coughs> vous apprenez donc Nangaï n'a pas besoin d'être accroché n'est-ce pas dans la vérité de ce qu'il y a Bible. En fait, c'est un thème beaucoup <coughs> controversé, frère Ali. C'est un thème beaucoup <coughs> sensible même, hein? puisque moni le l'on a qu'il y a bateau, oh basa comme il ben gaba donc il y a mis balle déjà. Tout ça déjà un problème, il y a bafou basa ba déjà il belé ce mm. si so qui est au biais est ce a anna, plus bas si donc ça dit les autres pensent à cacophonie niveau ministère il y a niveau, ya minister, ya, ya, donc ya um, il a parole il y a on a ils benga ils service quelconque puisque tant a zambe, ça dit, donc, Jésus mmh. a tout temps la... il a choisi des gens qui donc représenter il y a ports. il faut comprendre que tant l'a été 3 ans après trois ans qu'est-ce que j'ai ça qui ans mais 3 ans soit parce qu'il n'a pas école ça c'est il trois ans parce qu'il n'a école qui bongo été ou bien mmh. à nest enseignement mais tous ça quotas Nakati ya bat o yo yé so ponaki to monaki basi basi bazaki bas, na kati ya groupe wana mais ba o yo ponaki leko la ba potre ba lika ka 12 et puis na ka ta mibali basi ba lika ti déjà te comprendre le ko yo il de femmes o yo Bande bande mission, il y a une mission, il bande y tombe, ba, ba, ba, ba, ko, ko a tombe, Basinet ba Marthe la sœur de donc de, de euh, comment il s'appelle Lazare. La Mo sineti Marie Mususu donc au Lazare qui sœur il y a Lazare sans compter nani maman naye moko y, donc Marie au Lazare maman il y a Yesou d'acat il C'est-à-dire il y avait de femmes là, il y avait de femmes, la femme adultère au oh, donc Yesou a est devant banani donc ba ba tout ba ma tout ça ba ba ndeko bah, ko ko, ko landayer. Mais après cette mission, à 12 apôtres. a y a 12 apôtres. Parce qu'on a il y a 12 apôtres, tout a Pourquoi? Puisque qu'on a il quand il y a ya il y a une Il y a, a une mou création. moi si je, je lui ferai une aide semblable. C'est-à-dire si azali aide ya bali. Or, si so vous aide, on ne sait jamais que vous a pas Frère, a un médecin. Alors, aide médecin, babènga infirmier, au tout ça dit au cause jamais que non aux aux aux docteur et puis il bab a ça ko e, aide na yo, pas ça docteur non il faut na se, asana se na yo. a sala a sala na na epé, ordre et puis ke, quelque part ke, moi si faiblesse Je ne que et salaké, et, oh, et, oh, et salaké, problème, y a leadership dans la généralité, dans la généralité, dans la généralité particulièrement dans la Marmoinsambe. Ok Pour moi, ça peut être que ah, nous allons contre-bas. Non, non, non. Nous allons contre-bas. Voilà. Nous contre-bas. Et je sais il y a même d'autres femmes qui sont plus fortes, qui sont plus intelligentes que les femmes. Il y a un problème. Mais dans la mm. normalement, il y a... Comment on appelle ça Il y a ministère. Il faut respecter ma cambo. Il y a un petit kaki. Il y a un autre dit que ce qui nous a dit que nous avons dit que nous Aza est pris de bonne volonté. A mon lola. A comprendre ma rambo tout zoloba. Nakolingana, le no frère, continue la question avec Nakena Kota. Oui, en fait, bon, mon inderolobie déjà, on fait cet exemple. Ah, ouais. Jésus-Christ, a travaillé qui n'a pas apôtre, pas apôtre, pas basse, si ba la Mais, question peut-être, tu y Est-ce que c'était pas aussi, euh, comment dirais-je, dû à. Il y a ma considération au bas de à l'époque aussi, parce que, bon, le rôle à moi, c'est d'abord à l'époque à Jésus-Christ. Parce que moi, je un peu évolué, donc je peux un peu évolué, je suis un, un, un peu évolué également. Donc ceux qui, peut-être à l'époque, Jésus-Christ, a au dans le balles comme apôtre, qui est peut-être la tradition, à l'époque, moi, Christ suis un peu évolué, je un peu qu'reprendre même tradition où il est cas déjà des années des siècles des siècles ça c'est ça c'est un et puis une question besoin d'en attuna est-ce que na kata bible bibliquement parlant est-ce que Jésus-Christ alloba que Moïse ko ko côté à que est-ce que Moïse ko naib dit est-ce qu'il y a quelque chose dans la parole en Nzambi oh Jésus-Christ ça alloba effectivement que Moïse il a dit oh il a dit oh il a dit oh et tout ça conte pour la personne en place yo on va débat que ça les ma place sur plus qu'un sens n'ine on dit tant que vous alloba que Pe peut-être, peut Yesu Azouaki, euh, donc, euh, a joué qui, n'est-ce pas, donc, à résoudre que Azora Mibal plus que ça qui considération peut-être à si à l'époque. Moi, je vais ouais. dire, dire, dire directement, c'est faux. Et ça a bon côté, pourquoi ouais. Puisque Yesu a dit que mon roi n'est pas de ce monde. C'est-à-dire, Yesu ouais. en, en a, en a au au marché à contre-courant. La preuve en est que ceux qui l'ont persécuté au bateau, ils mettent une petite croix. Ils sont sacrificateurs, ils ont un temple. bateau, une certaine tradition. me ça. Ils ont Ils Ils adultère, il faut so à zalané spa lapider. pas a bige, Non, mais ce a qui e, e, el, n'a pas fait, qui n'a pas commis un péché, à Ça dit a été coupé en le contre courant à bango. esprit, ce qui qui est bongo, sala yango mais non ce que mais ce que a comment que moi ça au travers de l'esprit et pas à Paul après mais tant il y a à, l à l il était avec des femmes qui étaient à, à ses côtés Souvenez-vous de, de cette phrase na croix donc euh, femme voici ta, ta, ta, ta, ton fils euh, euh, euh, fils voici ta mère ça comme ça maman nae mari jusqu'à à ça dit il y avait des femmes qui étaient là au pour soutenir le ministère c'est-à-dire na kacha mokilawa mais na ndenge a kopona toi ko sa responsabilité ça n'a rien à voir avec tani ni autre ainsi c'est un exemple il il il il il il il pourquoi ils a gagné teloko mo spécial tilelo ce moi dans la place mi Et comme je dit, c'est un mot spécial, puisque dans la nature, nature, il y a du travail, bien il y a des services. Au depuis à l'époque ancien, pendant que ça alors si vous tant que changé, émancipation, tout ce que vous bas vous en régénéré carte bible sens que chaque fois que tu as un message qui vous dit. D'ailleurs pour frère, pose pasteur, et pourtant, si on to mm. ah, to a un système qui est imposé, on a un exemple tout à l'heure. ce que les sont comme les femmes, les femmes, les exemple, tout à l'heure, a pourquoi un une ambiance sans pour qu'on dirigeait? pense autres pensons que Dieu donc t'a donné, n'est-ce pas? Message. Pourquoi d'une manière ou d'une autre sans pourtant qu'on dirige Mais tout on a répondu. à ce Oui. En fait, bon, on répond mais que peut-être peut au niveau de la macomie, peut-être en parce que bon, que moi ça a été quelque part, le dire clairement la Bible pas clairement comme tel, mais on peut se référer à moi parce que. Voilà. par exemple partie parti. 1 Timothée chapitre 2 donc verset 12. Tout maintenant la partie verset 11. 1 Timothée 2 11. Le Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de, de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. 13. Car Adam a été formé le premier, Eve ensuite. 14. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. C'est-à-dire... Pour l'Azakouba na Timothée, n'a qu'un livre à Timothée, donc, que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission, et puis à dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. C'est ça, marrant tout ça, dans mon place, puisque, au moins, l'exemple, au il y a sœur, il y a une métro, a à frère, excusez-moi, est-ce qu'on peut parler de la parole de Dieu? Ça, frère. Mais ici nous ouais, sommes ouais. en train de parler, n'est-ce pas, de prendre de, de l'autorité. Comment prend-on de l'autorité sur Batu? il a Quand tu prends de l'autorité, c'est-à-dire quand tu es devant une assemblée, on prendre de l'autorité sur cette assemblée-là. Et puis j'irai même loin, frère même des femmes obasa basaka bacoral mixte aso kambe mibal na basi et appelle en dengi moko c'est-à-dire tu prends de l'autorité et pas esa ma be puisque et zo baby ça qui bo moisi na yo quelque part pierre asako la femme c'est c'est un être faible sobi faiblesse à moi si ça n'a rien à voir avec miku c'est plus dans l'esprit on pour la asako bacenon donc car d'abord car adam a été formé le premier Eve, ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable des transgressions. Frère, au moins, moi aussi, en général, ma bah, soeur, bon, sangaï, moi aussi, ouais. en général, elle est faible. En général, moi, est que ça la réflexe. faible. père y n'a pas, n'a n'a que de se mais boy, qu il sure a pasteur, bishop, soles, language, ça, il you know, A changé même langage, Il y a une question que non. Cause autorité sur Mibali, cause autorité sur l'Assemblée, cause autorité dans certains ministère Il a prévu pour points soeur. basseur. a prévu question like, à Oui, donc ils ont, ils ont Bon, moi ça l'autorité, mais c'est au exemple, qui moi si ils ont Mais quel est le rôle? Moi ça y a, qui rôle tout ça, et là, pasteur. D'abord, avant mm. que tu ne te dis que tu es interne, il faut que tu te dis que tu es de ce Si tu continues à dire que l'idée de Paul, tu le verset 15 à Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. C'est-à-dire, tu as tenu ça, ça la les mission de les ton frère à Limia. Mm, mm. Donc, le but est ali, et le sauver. Mm. Même à de sauver Même l'apôtre, Paul Tang D'abord, Donc, je lobby, Que je ne permets pas Après, il a dit que Mais cette femme, à cause de la perte à Donc, elle a devenu mère hein, De maman Et puis, elle a persévéré la modestie na la foi, à Yeshua Et puis, à la charité Et puis, dans la sainteté cause la D'abord, il y a une vertu. Je ça, bien sûr. Mais il y a des chose qui est a responsabilité. Alors, y so a par exemple. que tout que a a a ni ni soubassement basement n'angote bien tant que fondation n'angote ça il mabé donc moi je pense que et là comme moi malheur mais cause dans la quatre la preuve en est que même Yesu, tant qu'à y aller qui n'a mouquili a t que l'église moko était que vous avez une assemblée ça dit même les les les apôtres étaient ensemble avant nakati donc ba disciples, nakati dans la place moko quand nakati acte des apôtres chapitre 2 mais après tant que bas persécution y a qui mounam ont taki négue la place n'a pas continué donc côté abattu bref il y a un cadre, il y a une assemblée, il y a la bonne manière de faire, c'est quoi Lorsque, par exemple, quand on partait prêcher, tout à porte, tu as une grande soeur par exemple. Tu as petit porte, est-ce qu'on peut partager pour vendre, Là, ce n'est pas exclu. Puisque, ils disciple, il y a faut tout ça à la part des choses, frère. Au moins, quand on a un ministre, il y a un s'en plus a plus charge. Ou ou dans dans on il s'en va, il s'en va, plus s'en va, il s'en va, quelconque. Mais, Moutouyon, si en dit que c'est un que c'est disciple, a on disciple, a disciple, que ça c'est c'est un si ça un que c'est ça qui tue maintenant l'œuvre de Dieu c'est pourtant on allait parler d'autres choses ok c'est que moi je disais que si à soeur basseur n'abisseau parce que ça au nos pourquoi pas Même dans la carte internet, ce n'est pas interdit. Et ce n'est pas que dans la carte internet tu ne prends pas l'autorité sur l'Assemblée. Au y ou bien la carte il y une publique, occupé y, en cartes, mais, cartes, il y en publics, mais il y en a une charge, tu y a une église, une assemblée, il y a une pas, pas, euh, pasteur, il a euh, c'est ça. Mm, mm. Donc en fait... Quand autorité, donc ceux qui entre dans là, moi, ça dans Bien sûr, bien sûr, voilà. bien sûr. autorité. Non, non. ceux qui dans Non, non, écoute, écoute. Il y a une question piège. Tu sais comprendre. Tu Moi si à terre a ma jeune fille. C'est prévu. Ils ouais. ont prévu, ils ont bon. Okay. Oui, mais, oui, mais avant, de jouer le rôle à pasteur. Non, non. Qu'est-ce qu'on qu appelle alors jouer le rôle à pasteur? Voilà. Puisque, le problème, il y a Au moins, tout le monde va s'assembler pourquoi? Puisque tout le monde va s'autoproclamer pasteur à Ticalipe Bongo. Il y a même des gens, vous étiez ensemble, ma frère, il y a comme pasteur il y a un pasteur bref ceux qui moi si talent toi ça dans moko il un don, il y a parole que ça ça na bande cadre partager et puis a before, et moi, on mousou un pas qui et nous ça que non quand on pouvoir sur et et puis ça dévier il y a un habit qui est non, parce le pasteur, il a cinq ministères, il y a quatre Éphésiens, 4, 1, 4 11, et il a dit, charge à Jésus à Pesaki, à Bantoma. De façon que, ou bien à battre, de façon que, n'est-ce pas, pour remplir la tâche, où a l'assemblée, l'assemblée. tout le monde a le qui ont le droit que qui ont le droit qui ont le ont le je ne sais pas si on a une école biblique, Bible, doc, que on mission, pas de ko ça. Et ça, on a une sœur a une je un pasteur. Moi, pasteur. À la de pasteur. À il y a pasteur, je suis faire des références dans Donc, que je suis un peu un peu un peu un peu un un pasteur un peu un peu un peu un un mais là, je vais vous que moi, je suis mm -hmm. Frère, il a -être pas être une Parce que gens, moi je suis Bali est-ce que... Je Donc, il n'y a pas de différence au niveau de l'Afrique. Oh, pour me pour, pour, pour, pour, pour, pour oui. il faut comprendre... Mm -hmm. que aussi une question frère. Il faut, faut comprendre Il faut comprendre plutôt le euh, concept ah. des Tu d'abord, Timothée, Timothée, que c'était Adam qui a été créé le premier, et non Eve, puis après que c'est pas Adam qui a été séduit, mais c'est Eve qui a été séduite. Après, un y a un équipes na y bandeli que y mais tant potre na y après, il y a des que non, mais tant que un a cadre, qui a un cadre a une culture qui Il y a des que non, ce pas ça. Ceux qui disent que c'est ils sont en On suppose, ou bien, pas on suppose. Ils ont fil d'idée, ils ont fil d'idée, et ça dit que dans Ephésiens, on prend ça, que ils en la même chose déjà. Maintenant, quand tu me diras que non, eh bien, ce me disais que moi, je me suis... Mais si que tout ce qu'on a été la réalité. Mais pourquoi avant moi, si peu, je ne suis pas en train de me relancer Moi, je suis Tant que Paul a eu le plus tard, puisque Paul a eu le même à Cambo, et c'est un peu à l'Ephésien, après tant que je suis à je ne permets pas à la femme d'enseigner. Donc, on peut conclure que tant que je suis à Cambo, et c'est un 4 et 11 ans, ils ont eu le même on l'Ephésien. Comment ça, tu comprends hum, hum. Est-ce qu'on frère? Ouais bon, parce que Zali a fait la lire verser au bah ça pue à l'angot également dit que bah oh bah bah bah bah sur le coup bah pasteur bah toi bah dimanter zoa il ça pue sur ça pour dire qu'effectivement ici on n'a pas dit moi sur ton mobile parce que est-ce que moi si à quoi zoa comment appelle un zambeta comment pasteur frère cacher ça souvent je appelle ouana ça peut arriver que moi ça zoit pas belle frère bon bah question ona tout en allant bon bah, Éphésiens so chapitre 1. bon bah, <Yun> <flame> mmh. bon bah question on on répond donc Ephésiens chapitre 1 et le biboué. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Ephèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Ephésiens chapitre 1, verset 1. Paul Moutou, dit, à l'obalimacambo, tout en ascone, Ephésiens chapitre 4. C'est là. Pour la Bible, verset 11. À et il a donné les uns, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue hein, de l'œuvre, du ministère et de l'édification du corps de Christ. Tout à l'heure, a chapitre 1, verset 1, qu'on a dit Paul. Voilà tout ça, d'accord, on oui, a offert oui. à Après tout à a chapitre 4, verset 11. Paul la personne ministère. Le oh, ministère voilà. a et puis il faut il faut il faut, il faut comprendre local frère. Tant Jésus a a apôtre et disciple. Jésus a parlé aux prophètes, aux évangéliste à à à Apôtre Paul n'est par l'esprit plus tard, dans Ephésiens chapitre 4 verset 11. Et puis bato ba ba ba Apôtre Paul a donné physiquement Apôtre Paul, a eu apôtre Paul qui a a accueilli déjà. Après Paul, il a qui a accueilli déjà. Bref, apôtre Paul a Il y a un Timothée chapitre 2, verset 11, que Et je ne permets pas à la femme d'enseigner. cest à a dit, Salaki, dans Ephésie chapitre 4, verset 11, Il la Puisque la Bible, oui, oui. frère, il faut qu'il y ait système ou bien un euh, bah uh, um, uh, bah style, il y a Bible. So, arguelet, à Bible, la, puzzle, allゆet, la Bible. Si on à dire qu'il faut la Bible, il faut la Bible, il faut ait la Bible et qu'il ait idée et y ait l'esprit Bref, je pense que ceux qui savent ce que a, dans un chapitre 4, verset 11, dans ba, le yeah. na asa na, na, na, se e Pourquoi la, la, la même personne qui dit que je ne permets pas la femme d'enseigner est Paul. C'est lui-même la même personne qui a parlé mais a de Fézé, chapitre 4, verset 11. C'est-à-dire qu'on sous-entend qu'il parle pour les hommes. C'est ça le problème aussi. Mais j'aime nos sœurs. J'aime nos sœurs. Pour nous avoir une belle famille. Le problème, c'est que nous famille, une <donc> belle <rire> <j 'aime rire> <j 'aime rire> famille. Le problème, c'est que nous avons une belle famille. <rire> c'est vrai au bas question est-ce est que moi ça à en parce que bon si si suis tout seul on passer à à à pour ministère voilà est-ce qu'ils vraiment intéressés pas moi ça alors que nous voilà à fait place question que que très intéressante mais frère Hum. Euh, Il y moko a eu un a une émission à l'époque en Irlande. Le frère hum. français a rappelé, Il so, so y, na na moko moko, y a pasteur qui pasteur Il y a qui Il y qui Non, non, non, frère. Le <rires> problème un problème. Il y frère ce qui est pas de débattre, pas de débattre. C'est quoi ça Ils ont pas de débattre. Tout le monde, tout le monde... Il y a des livres différents. Et puis, il y a même un courant qui est pour le moment quand il y a un ministère féminin. J'ai eu le temps de voir les ministères féminins. Frère, il y a une femme qui s'appelle Jounias dans la Bible. Jounias. Moi aussi, nous avons dit que nous avons eu le premier ministre, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas apôtres. Mais tout le temps, tout le temps, je comprends pas son réponse bien. Tout le temps, ouais. Je compte même faire toute une émission toute une pour aller pour nous cambo, pour nous faire des puisque il y a des questions de mm -hmm. compréhension. Je vous dis que les Français ont un problème. Je vous explique pourquoi je dis ça. Um, mm -hmm. Romains chapitre 16, verset 7. Il y ce que l'apôtre Paul dit. « Saluer Andronicus et Jonias, ouais. mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. » Frère Yoka, « Saluer Andronicus n'a Jounias. And, uh, Andronicus Azali Mobali, Junias Azamouasi. Yeah, Et mm. son so me on a couple, C'est Mes parents. Alors, version de mes parents. Mais la version de mes parents, cest Ça dit parents, dans le sens que parents Bata Ensemble, ce que français oui. et que magamwa limité magamusu à partir. Il y a un motisab important, frère. Important. Quand la Bible, la Bible, la Bible dit que nous sommes des dieux. Et le but est que toi lis en zambé. Non, toi lis en zambé. Toi lis en zambé. C'est différent. Toi lis en zambé, frère. Ensemble. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Tiens, ensemble. Toi, tu vas continuer par la Bible que non. Mes parents et mes compagnons de captivité qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres. Frère ce qu'on a parmi les apôtres, il y a des femmes qui disent que oui, Junia c'était parmi les apôtres. Non! Non! Ce qu'on a comme il cambia, qu'on tanga ce qu'on a esprit. Parmi les apôtres, il y a un exemple, frère Alimia, a sali aimé parmi les Belges. Mais il aux a Belges, aux aux congolais. Laisse-moi comprendre Non, mais ça dépend. Mais, mmh. dans mon, dans mmh. mais, Vraiment, mais, mais, ça dépend de ce interprété. Mais, eh, frère, vie, je vais faire une, toute une émission une, une dans le cas de la, le la journée. Genre, il y a un ami parmi hum. C'est-à-dire que vous avez mmh dit que que que je de faire toutes les comparaisons possibles. Frère Yoka, Yoka, Yoka. Yo. Yo, yo. mm. Souto l'oubiboué, mm. frère Alimia jouit d'une grande considération parmi mm. les kachichas. Oui. Frère, il y a mais tu jouis d'une grande considération. Ces... Pas... Mais s'il te plaît, il y a un C'était dans Alors ce qu'on m'a dit parmi, ou bien, auprès des kachichas, alors parce que non non non non non non, parmi et auprès ça devient, au moins pour moi français c'est très compliqué. Mais parce frère. Que... Mais, mais justement frère, parce que quand on dit parmi, mm -hmm. quand on dit parmi, ça dit que tu fais partie à Nino. Frère, mais, Isangana, mais justement, Ninouana. justement frère, parmi, mais justement. Parmi, oublié, oublié, oublié, oublié. Oui, oui. Non non, frère, <rire> mais mais ju justement, seul le bit qui parmi pour ça dire toi Dieu parmi nous, ça dit aux gens à Katiana. Et mais Nico bat que frère, au moins les français Stylistique française, c'est ça, frère. ce que expliquer a gâteau que les gens ils français, ils ont un qui est Donc couple, ça dit, Bosan a bâgon ensemble, pas auprès des apôtres. Bosan, Bosan qu'on ensemble. Ça dit, Marumbaos s'habille de qu'on m'ont Alors, tant qu'on que non, ils jouissent d'une grande considération. Pourquoi ils jouissent d'une grande considération? Puisqu'ils n'étaient pas des apôtres. Puisqu'ils étaient des apôtres, on allait tous les mettre dans le même sac. On n'allait pas dire que à part. Ce qu'il faut vous comprendre le sens, soin à frère. Pour ceux qui voient apôtres 12 ou bien onze, parmi que non, frère, frère Alimia, ils jouissent d'une grande considération parmi les apôtres si quoi hum. Quel est l'apôtre le que, plus moins ouais, ouais. la question, ça parmi ba pote, ba a pote, la, la a pote, pote, Mais ouana, justement, justement, a là, juste... justement bon, frère. Justement bon, frère, dans un morceau dans Romains chapitre 16, il est pas compréhension au frère. Moi je suis pour que la sœur frère. Je suis pour que ba kota Alors, ce nous sommes en train de faire maintenant là ce n'est pas que nous sommes contre. D'ailleurs, nous avons nous pas de temps pour Mais par amour, puisque nous voulons que vous compreniez que malgré vous rend et que vous nous Ce ce que moi, à mon vision bien clairement. Appel, frère, appel. On il y a des doutes pour après. Mais tant que ça il y a Est-ce que. On va un exemple. Exemple, regarde un peu cet exemple. Il y a un à pasteur. Après, quelques temps, au y un pasteur. Après, il y a un musicien. au y pasteur. Après, quelques temps, il y a un pasteur. Ou bien, il y O, aux alis, moi, y a pasteur. Après quelques temps, on a un pasteur. Frère, ce ne sont pas des appels. ça, kä… Frère, tout le monde pas Frère, il ça peut Ça peut aussi arriver. ça peut aussi arriver. Mais ce sont les fruits. Est-ce que c'est vrai ou faux mon qui vidéo, il y a un neveu a Bénihin. a benihin oui benihin non oui benihin oui, oui. neveu a, a, a à l'époque tant benin Bénihin, va bloquer nana hier a d'écouter critiquer que nous ça a te bloquer nous ça bien te bloquer tant que a boy message de message il y a prospérité que vos messages message il message y, a, y a donc il y a il y a enfer faut que message faut ouais. bon, la neveu e, oui mon oncle c'est ce que j'attendais de toi et li, li, Là, on peut comprendre que Neveu Naye, il avait l'esprit de Dieu déjà bien avant. Mais ce que vous avez dit, pas ça, a Moi, exemple, les gars, a papa qui pasteur. Moi, eu appel, soit disant, il n'y a pas pasteur, il n'y a pas Mais Mais finalement, il n'y a pas de c'est-à-dire, il faut que tout le monde mm -hmm. appelle à partir de il y a fruits. Je connais des sœurs qui, mm -hmm. qui aiment le Seigneur, frère. Mais ce est le problème, mm -hmm. c'est que les gens qui ont respecté le principe frère. Par exemple, river, il y a un appel qui Yanini, appelé y a un Frère, est à Il y a, a un ouais. Ah, ça faux Non, non, parce que ceux qui ont bongo la soloté, c'est elle-même qui va, n'est-ce pas, avoir des avec Dieu mais ce qu'ils ont que le mmh. camouzé a solo tout le monde a donc au travail différemment n'importe où tout le monde a quoi bah moi là tu vas chier pas mon mais, mais c'est compliqué compliqué donc c'est pas même comment je peux qualifier cela donc bref mmh. appelle toi appelle t'es la preuve que tout le monde a est né dans un cathéter n'importe où au travail c'est ça mmh. le problème voilà mmh. voilà parce que nous toujours poussent comme ministre qui est en banque mais par rapport quand même à ministère européen, au lieu de faire gâcher ce budget de gros argent sur les bandes il banal d'abord n'importe où parce qu'il est beaucoup plus à la gâter et parler ni ni basi bas comme un pasteur bas on a aussi autorité de famille bas na habiter est-ce que sur le plan historique est-ce que vous allez moins likani si moi je refais comprendre besoin l'histoire bas nous allons parler ni basi bas comme pasteur bon frère normal donc ce que t'as bien et bande de là a fait des émissions avec toi on a commencé par dire oui. déjà que c'est l'Église catholique qui était au fait alors que je tapotez le tableau regardez mais surtout surtout t'as bien que l'Église catholique bas sali bas monsieur Zamabe mais qu'est-ce qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont respecté d'autres normes. Il y a beaucoup de gens qui ont bien informé dans l'Église catholique, mais il y a une liste où il y a des papa qui Bref, des mamans, des papes, des papes, des papes. Bref, il y On peut comprendre que il y a un peu de catholique cest c'est-à-dire tant que les évangélique. et et moi je pense que, surtout, aussi arrivé à la y a y a théologie hein donc bah bah bah bah bah bah bah bah bah théologie bah bah bah bah la théologie, bah bah bah bah bah bah bah bah bah bah bah bah bah bah bah bah bah bah bah bah bah bah bah bah bah bah bah bah bah théologie. théologie théologie qu'elles on met en valeur et puis tu vois il y a des hommes comme ça il y a des hommes comme ça qui pensent que comme il y a en pleurs de lui-même a que non non moi il y a un mouvement à moi pourtant moi pasteur pour alors, Isalim Makanisi Ça n'a rien à voir avec Dieu, rien à voir. Je peux même dire que, ça a vérité au niveau l'obastico. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Pourquoi? Puisque, ceux qui montent à Nzambi frère, il ne va pas afficher sa femme comme ça tant qu'il n'a nos coutes juillet avec nos coutes pelleté. Mais au moins a banque, toi, moi, ni il On a ni garçon, on a ni musicien, on a atomes. A comme pasteur, moi, ce n'est pas A comme pasteur. Mais bien sûr, oui <cute> pasteur. Mais toi, nani, au frère moi je n'ai pas un pasteur pourquoi puisque c'est mode. c'est la mode c'est c'est la mode ça dit pasteur presque moi ce n'est pas comme il pasteur on a ni pasteur on a s'appelle encore ceux qui dalo moi moi ce pas un pasteur ça dit c'est comme le mécanisme a internet petit couple pastoral au monde la la même chose pourquoi puisque et comme le quoi comme un pasteur. pasteur pour to, to ma Je pense, que a une émission. Toi, de réveil. Nous un moi frère c'est moi moi moi c'est pour dire que ça n'a rien à voir avec Dieu ils il et ou qui les États-Unis et c'est les États-Unis l'Europe l'Afrique ils normal et pourtant au début c'était pas comme ça Par exemple la début à catholique c'était pas comme ça et comme comme comme à peu près Diabolique et ça m'a la pourquoi ce qui moi si à Zara qui aide semblable frère tout le monde a ba ba nini ba ba dégâts pasteur bruté frère le monde ce qui moi ça qui aide semblable tout le monde a ba dégâts pourquoi puisque ce qui vous allez aider et une bac tu es en bas et tu es en train de regarder l'autre comment il fait ce qui a tengami mouké non non non papa ou tengami oh chéri ou tengami mais ce que yo est comme commune dengue moko et mais c'est que comme que, parce que, parce que Yo, salier, pas Comme pas Moi, je connais même un couple. Il va le moi si a un succès que vous avez pasteur. Moi, est-ce euh, voilà, a une grande que, frère Kachisha, dire que, quand on a dit a L'église Nyonso, elle conduit conduite par mon Tomoasi. Ce qui est tambouré c'est à dire nous sommes en train de dire ici que, ce que mon église pour l'ordre, le a le a fait l'ordre, tout a l'ordre, Elikobanine. So coutane na église à Bongo déjà. Que voyez na na quatre églises au côté. tout ba ngua ta Bongo église deux ba ngua, et puis église ali nous autant monte. Au Koti na quatre il y a Salwana, monibat kit ba tie ba tie Libosokuna. Pasteur avant dit moi ce na vandi bimad janaka twana. Nous en bas à à Je t'avais dit une fois que ce n'est pas tous les frères ou bien toutes les sœurs Knouna, qui fréquentent ces églises il pas ça Il y a d'autres mm -hmm. gens qui sont enfants de Dieu, mais sauf que nous sommes... Paul, ils sont lents à comprendre. Nous nan nan ba comprendre mais un jour, ils vont sortir de là. Mais seulement ils sont quatre églises au moins six Il y a une pa, te, autre terre. il y a pasteur. Il y a pas d'une église à quatre Zambas. Il y a quatre églises Il y a une histoire na na, na, na Suède. Pasteur a malade, AVC. Mais moi, si à jusqu'au place, à la place de la place de la place de la place de la place de la place de justement la place de la place la Justement. Pourquoi à toi Beli, m'ont arobote la montée. À toi, qui la estime, mais t'es pas vision. Mais banne c'est pas comme ça. Ce sont des organisations humaines qui font, qui ont fait aussi que misusope tout ça la paix d'une manière ou d'une autre informé sur la parole de Dieu. Là, je n'en disconviens pas. Mais dans le, cadre, dans le cadre spirituel. Par église mingi wana assemblée mingi wana, ils allivent vraiment l'ibanda. Il y a, il y a un concept spirituel en Zambie. Donc moi, je vais te dire encore une fois, frère. Ceux qui est dans la 4 églises, au moni soeur Mokoboy, à Telemi, à Zote Abatu, Bastami Bali, Bonaboy, là je te conseillerais de sortir de là, que le Kanzambe n'a pas le solo, au moins il n'a pas c'est ça en fait ma réponse. Voilà, donc c'était vraiment intéressant, parce que comme la presse dans la soupe de la émission, il y a le ministère donc, de la femme. Moi si est-ce que moi c'est pas hein? ma pasteur, Boulandien, en tout cas, been, je suis un C'est vrai qu'il a des sujets où il toujours débat Et puis, débat débats aussi, parce que vous voyez, ceux qui gens, est déjà côté sont à moi pour convaincre les places la vérité. La vérité, on a des On a la la vérité. la vérité. On a la a la vérité. a vérité. a la vérité. la la vérité. a c'est-à-dire, euh, et Kaboli, donc euh, euh, place au un à la on pour changer. Moi, je pense que so euh, so euh, so ou ke ceux qui à côté de nous, à Et qui à qui qui ont à ou à moi bagino 4 bref il qui au côté peut être mobile na yo a coach na ndenga ngulu ngulu na katamba kambona na sengi na sur ce mobile nomba ko ekozane 6 mois et ekoz a trop brusque soit au prier sur ça so question pezali accessible ne sont pas une secte. Si vous avez téléphone. pas répondre. Alors, que que vous avez de vous vous avez que vous avez vous que vous de vous avez que un vous avez donc bref, Zambassa Abinogras, Asa Abisognon Sengoulou, tu comprend que tout ce que nous faisons, c'est pour hériter le royaume des cieux. de c'est ça la réponse qu'il faut se poser. Moi, je pense que ce ne sont pas les ministères qui sauvent. Osa Amoba, aux Amossi, soit au temple de la Zambé, auxa déjà Libanda, il y a donc il y a concept il y a enlèvement. Donc moi, je te demanderai, ma sœur, de comprendre que tout ça qui est mission, on répond que non. Zambé, a besoin, auxa Musamba qui maman. Merci frère en pour au débat émission merci de Merci, partout, à travers le monde, tout le monde, il il y a les lois, je crois que le a continue je crois va continuer toujours, je crois va toujours réagir dans les commentaires. Donc, si vous vraiment vraiment là. Merci en tout cas pour moi la fidélité. La ligne Sotoumina Suka tourne en prochainement. Dans le prochain rendez-vous, nous allons soupons le tous les mercredis. à 20. vous chaleureuse musique musica Bozali. À très bientôt. Merci beaucoup.